Amis de Dijon, amis de la convivialité, je vous ai compris. Tu voulais un bar où on peut boire des coups, mais pas que Un bar un peu loufoque, pas mal solidaire et très très chaleureux débarque dans ta ville. Au Social Bar, on t'accueille comme à la maison. On peut remplir son badge de convivialité, on peut jouer le prix de son verre au dé, mais c'est un inconnu qui le lance. On partage des soirées incroyables où on chante, on danse, on débat, on rit, on partage ses looses et on les fête quand même. On organise des soirées avec des assos de la région. On organise des concerts, des hockey et des chifumi géants. On fait des randos. Ah, ah non, pardon, ça ce sont mes dernières vacances. Ah, et le truc génial, c'est que 15% des bénéfices sont reversés à des associations locales choisies par les copates. Car tu peux devenir copatron ou copatron de ce bar en plein cœur de Dijon. Qui les a mis à la chance D'être copatron ou copatronne du social bar! Ouais Viens faire un tour sur l'ITA.co et aide-nous à ouvrir ton futur bar. Attends, mais tu leur as pas montré à quoi ça allait ressembler. Ça, c'est le bar. Ça, c'est moi, Héloïse, la gérante du futur bar. Ça, c'est le plan du bar avec ses deux niveaux. Ça, c'est le dance floor. Ça, c'est mon doigt qui montre le plan du bar. Ça, c'est la loge des déguisements. Bref, c'est un bar, mais bien plus qu'un bar. Deviens copatronne ou copatron et ramène tes potes dans l'aventure sur lita.co.